Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette dernière semaine de MOOC. Vous savez plein de choses. Développer une application et gérer des vues. Je ne vais pas lister tout ce qu'il y a là-dessus. On l'a déjà fait plein de fois. Gérer la délégation. Plein de gadgets sympas qui vont jusqu'à utiliser le réseau. Bonjour et on a vu la semaine dernière tout ce qui analyse XML et puis des pointeurs. Je vous donne des pointeurs sur JSON qui est un petit peu plus simple à analyser et qui est de plus en plus utilisé. Donc, vous savez pas mal de choses. Aujourd'hui on va se faire quelques petits bonus sympas. D'abord euh, on va s'intéresser au Touch ID et en particulier à ce que j'appelle l'authentification in-app. En fait on va pas voir que le Touch ID, on va voir tout ce qui est en configuration simple, l'authentification soit via le clavier pour s'en terminaux, soit via ce qu'on appelle les références biométriques. Pour l'instant, au jour où je tourne, il ne s'agit que de Touch ID, peut être qu'au jour où vous regarderez ces vidéos, et eh bien ça veut dire que ça fonctionnera éventuellement aussi par reconnaissance faciale si, comme les bruits l'annoncent, Apple a bien sorti la reconnaissance faciale avec les iPhones qui ont été ou seront, selon que vous regardez la vidéo ou que je la tourne, euh, annoncées en septembre. On s'intéressera également au couplage entre objectif C et Swift dans un sens comme dans l'autre parce que il euh, y a énormément de codes qui existent en objectif C vous rappelle du legacy. Et autant Swift a beaucoup varié, autant Objective-C est un langage qui est assez stable depuis longtemps parce qu'il est bien mûr. Et donc par conséquent, euh, peut-être que ces bibliothèques ne vont pas toutes être portées comme ça du jour au lendemain en Swift. On va également s'intéresser aux extensions dans iOS, qui est un mécanisme plus récent qui a été introduit en iOS 8 je crois, euh, et qui est le compagnon idéal de l'application et qui permet d'accéder à des données de l'application via euh, les panneaux de notification sans lancer l'application. Et puis vous prendrez bien un petit peu de montre. On va voir un aperçu de ce que peut faire avec la montre et donc je vais vous présenter un minimum sur la programmation de WatchOS. Minimum qui si vous le couplez avec ce que vous savez sur iOS vous permettra également de développer des applications sur la montre grâce bien sûr au fantastique manual. Ah Petit détail. Comme je vous l'ai dit dans une première vidéo de ce book euh, eh bien cette semaine nous aurons un certain nombre de séquences en anglais euh, à cause de ce partage avec des universités de la League of, Europe, Research, of European pardon, Research Universities dont mon université fait partie et pour lesquelles eh bien ça nous évite de faire de la traduction des sous-titres. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.